Et m'en faire deux sur deux là. Ça m'avait pas manqué. Et vous par contre vous m'avez manqué. Bon bah salut tout le monde, j'espère que ça roule. Euh, Là-bas, j'ai l'impression que ça a fait euh, trois semaines que j'ai pas mis les pieds euh, dans les vidéos tellement j'ai bouffé de montage, tournage, publication ce, de ce mois dernier. Euh, bon, en fait, ça fait que 48h72 max que <rire> j'ai pas été en contact avec une GoPro. Mais je vous retrouve de même que la moto, ça me fait bien plaisir. Je rentre euh, de week-end... Alors, en vrai, je rentre non. J'ai été vendredi soir à Clermont, on est rentré samedi, mais ça m'a bouffé toute mon énergie du week-end, en vrai. Un voyage d'express comme as, pffou, ça ça m'a détruit. Et vous, qu'avez-vous fait de ce petit week-end Direction le travail, euh... vendredi c'est férié. Qu'allez-vous faire de ce week-end à rallonge? Bref, voyons où ce trajet nous mène et dites-moi tout. On pas mieux, nous, franchement. Et encore, ils sont pas trop en passé, mais la ligne 1 automatisée, monsieur, dame de Paris la Défense au château de Vincennes Pardon merci Attention au radar en fait, je me suis fait flasher ce week-end en plus je fais euh, aller euh, tout, tout casser un peu moins de 1000 km en je sais pas 48 heures ouais non 24 ouais 30 heures et euh, c'est sur les 5 derniers que je me fais flasher. Quoi. Juste avant de rentrer chez moi là, au Stade de France, au niveau du Stade de France sur l'autoroute, t'as toute une portion, ou sur 2 km, tous les 50 mètres, ça fait 90, 70, 90, 70. Il y a un virage par-ci, un truc par-là, machin. J'ai toujours tout pris à 90, alors je sais, c'est pas bien machin. Euh, le fait est qu'il m'est jamais un arrivé, j'ai jamais euh, tué personne, je me suis jamais tué, mes, mes véhicules ont jamais dérapé, rien, bref. Et y a jamais eu de soucis, y a jamais eu de contrôle. Et là depuis peu, je ne sais pas quand, ils ont mis un radar euh, de chantier à la mobile, pas indiqué, et je l'ai pas vu, et je me suis fait pris. Donc euh, voilà, ça m'apprendra dorénavant à respecter les limitations dans cette zone. Ouh, il y avoir un accident de trot, un trottidon, ou un accident de trot trop ça fait campagne de pub pour les dentistes un peu, c'est pas bon. vaxi c'est bien, ça fait ça fait, fait d'hiver. Bien le bazar là. Vas-y chef, vas-y, vas-y, vas comme ça au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Ah non mais là ça a l'air d'être le méga bazar sur le périph' D'ici là on peut pas s'insérer Depuis là plutôt Let's crop the fingers comme ils disent en Amérique J'en profite pour faire une bisouille à Ingrid Cette vieille ermite franco-américaine Qui suit mes vidéos et qui fait les commentaires à tout va Depuis les States On est en, en, internationalement mondialement suivi sur cette chaîne Ah ouais par contre c'est le bazar hein. C'est mondialement le bazar ici Je crois que je déborde un peu. Je suis à la bourre, je suis parti plus tard que d'habitude parce que je faisais des courses. Je suis une petite ménagère, d'accord Alors on ne me juge pas, je suis encore à la bourre mais cette fois j'ai une raison valable, merci compagnie alors. Il la raison d'être sous les moto -taxis, là ils sont relous derrière c'est blindé de monde on fait gaffe ils mettent des grands coups de ta gueule putain. vas-y bah passe maintenant t'as la passe, tu vas pas frère dégage. allez bah il oui, passe maintenant incroyable assourdissant, lui. Les fameuses camionnettes du périph, ma j'en ai conduit une tout le week-end. Hein. Je sais ce que ça fait, mais là, il est cochon. Oh là Je me suis pris un coup de clim. Euh, oui, non, j'allais dire, c'est la fin des vacances, c'est pour ça qu'il y a du monde, j'avais pas capté, parce que moi, les vacances, c'est une notion un peu euh, inconnue, mais, il y a le retour des pégus si vous me permettez. Père Castor. Ouais, j'ai faim. J'ai faim tout le temps, en ce moment. Je pense que je suis enceinte. Après, j'ai pas envie de fraises, donc, euh, je pense pas que je suis enceinte. Go, go, go, go Ah ouais, mais non, ça marche pas, ça. Ah, bienvenue à Paris. Allez, on y est. J'aurais pu dire, aller on y va, parce que là, on va repartir. Bon, espérons espérant qu'on tombe pas sur une bande d'abrutis euh, qui sont passés pour des écolos et qui s'assoient au milieu de la route avec des banderoles pour bloquer tout le monde elles sont incroyables ces images hein. il y a quand même des limites je, je, je suis pour les combats, je suis contre les extrêmes et là c'est vraiment de la débilité les mecs qui collent leur front sur des oeuvres d'art pauvre artiste qui a point ça il y a 400 pistes, J'ai rien demandé. laisse le tranquille quoi Fait froid mes aïeux bon, bon, bon. incroyable Clairement, il y avait un vent là <rire> polaire oh les français ont battu l'afrique du sud en rugby je suis comme un ouf c'est un match amical certes mais c'est quand même un gros indicateur en un coup de cette été en revanche les filles ont perdu contre la Nouvelle-Zélande mais bon euh un match hyper serré les deux équipes méritaient de gagner elles ont fait une super compétition il reste le match pour la troisième place ce week-end chapeau aussi trop oh, l'hésitation de fou qu'il a fait comment tu peux hésiter à ce entre retourner sur le périph et sortir à l'extrême euh, l'extrême opposé de cette direction là c'est fou c'est vraiment pas attentif mon ami je suis en train d'aller chercher un cheveu qui est dans ma bouche j'y arrive pas pauvre de moi Là, il est juste au bout de mes lèvres, je n'ose pas parler et ouvrir la bouche. Allez, tentative 2. Putain, Putain Non, <rire> non, c'est sur le bout de la langue. Yes. Troisième tentative. Je parle comme un Google. Là, je n'y arrive pas non, quoi ça veut pas ça veut pas je sais où il est, je le sens mais j'arrive pas à l'attraper tant pis bon bah écoutez, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout le retour n'aura pas été très animé puisque j'ai été pris en otage à cause d'un de mes propres cheveux je ferai mieux demain je suis pressé d'arriver pour l'enlever et voilà, c'est une bonne soirée. Partagez, mettez un petit pouce. à demain. Ciao. Oh putain, oui, c'est bon. Ah, yes. Je vais vous parler maintenant que je suis arrivé.